Kunj pense tout de suite que c'était Youvraj qui était derrière tout ça, parce qu'il ne voit pas Twinkle avec eux. Peu de temps après, Kunj avait réussi à se détacher. Soudain les hommes de Yuvraj arrivent. Kunj avait réussi à les assommer tous avec un bout de fer. Il essaie encore de réveiller les autres, mais en vain. Alors, Kunj utilise de l'eau pour les réveiller. Peu de temps après, ils sont arrivés chez eux. Kunj cherche Twinkle partout dans la maison. Mais, aucune trace d'elle. Lila commence tout de suite à pleurer, parce que elle pouvait ressentir que sa fille était en danger. Comme elle l'avait dit. Lila Taneja trouve maintenant, que Youvraj était devenu complètement malade avec son obsession. Bébé avait peur aussi que Youvraj fasse du mal à Twinkle. Mais, Raman les rassure que la police est à la poursuite de Youvraj dans la ville. Sans savoir que Youvraj a déjà quitté la ville pour se rendre à Mumbai avec Twinkle. Kunj rassure la famille que Yuvraj va pas faire de mal à Twinkle. Parce que son obsession c'était elle. Et Yuvi veut uniquement que Twinkle l'appartient. Et ça quoi qu'il en coûte. Lila était très choquée. Arrivée à Mumbai, Twinkle supplie Yuvi de la laisser partir. Parce que elle est mariée à Kunj, elle ne pouvait pas se marier aussi avec lui. Mais, Yuvraj n'a que faire des paroles de Twinkle. Yuvi demande à Twinkle d'être heureuse, parce que c'est le jour de son mariage. Après avoir marié avec Twinkle, Youvraj s'engage à emmener Twinkle très loin pour pouvoir vivre avec lui. Twinkle s'inquiète, parce qu'elle a peur que Youvraj fasse du mal à sa famille après avoir marié avec lui. Soudain, Youvraj tombe dans un embouteillage. Cela a fini par retarder son mariage, parce que la circulation était très chaud. Tout de suite après, Twinkle croise le regard de Sid. Elle a tout de suite mis sa voile pour empêcher qu'il la voie. Soudain, Sid commence à douter de quelque chose. Il se demande pourquoi Twinkle se cache en lui voyant. Twinkle se cache pour empêcher que Sid arrête Youvraj. Parce que elle avait peur qu'une fois l'arrêté Youvraj fasse du mal à sa famille. Sid lui, se demande qu'est-ce que fait Twinkle à Mumbai. Il était aussi un peu choqué. Sid trouve sa louche en voyant Twinkle avec Youvi. Parce que si Kunj était là, il aurait sans doute l'appelé aussi. Alors, Sid décide d'appeler tout de suite Kunj. Ce dernier était choqué de savoir que Twinkle était à Mumbai. De plus, Yuvraj était avec lui. Lila Taneja était très choquée. Alors, Kunj informe Sid de la situation. Kunj a même mentionné que Yuvraj avait kidnappé toute la famille. De plus, il voulait faire du chantage à Twinkle afin de se marier avec elle. Sid était très choqué. Alors, Sid décide d'aller secourir Twinkle. De plus, il envoie le numéro de la voiture de Yuvraj à Kunj. Il en profite aussi pour avertir la police de Mumbai et de Amritsar, pour se communiquer entre eux. Et Sid demande à Kunj de prendre le premier vol pour se rendre à Mumbai maintenant. Tout de suite après, Kunj annonce à sa famille qu'il va à Mumbai secourir sa femme. Lila elle. Ne pouvait pas s'arrêter de s'inquiéter au sujet de Twinkle. Parce que Youvraj était obsédé. De plus, il pouvait faire n'importe quoi. Mais Bébé rassure Lila que Twinkle va s'en sortir. Parce que en dépit de tout, ils ont appris que Twinkle était à Mumbai grâce à Sid. Et aussi l'aide du Tout-Puissant. Peu de temps après, Kunj arrive à Mumbai. Il appelle Sid pour s'informer de la situation et Sid annonce à Kunj que la police de Mumbai était en train de poursuivre Yuvraj en cet instant même. Il en profite aussi pour donner la localisation de Yuvi à Kunj. Tout de suite après, Kunj était choqué de savoir qu'on a aussi enlevé Rochni. Peu de temps après, Yuvraj emmène Twinkle avec lui au temple. Il demande tout de suite à Twinkle de lui prendre pour mari. Malgré la situation était compliquée, Twinkle refuse la proposition de Yuvraj parce qu'elle était mariée avec Monsieur Kunj Sarna. Yuvi était très déçu. De plus, Twinkle avait quand même réussi à gagner un peu de temps avec Yuvi. Parce que sans ça, on ne sait pas si la famille de Twinkle et Kunj serait encore en vie. Yuvi se met en colère. Il pousse Twinkle par terre et lui demande de se préparer pour le mariage. Madame Twinkle-Yuvraj Lutra. Peu de temps après, Yuvraj était obligé d'attacher Twinkle. Pour éviter à tout prix qu'elle s'échappe. Twinkle était très choqué, et n'arrête pas de pleurer aussi. Soudain, Yuvraj a reçu un appel. Il était très choqué de savoir que Kunj et sa famille avaient réussi à s'échapper. Twinkle était un peu contente de savoir que Kunj va bien. Youvraj lui, pense que Kunj n'était pas au courant qu'il était à Mumbai avec sa femme. Peu de temps après, Twinkle donne un coup de tête à Yuvraj. Parce que ce dernier n'arrête pas de l'embêter avec ses chansons débiles. Twinkle en profite aussi pour insulter Yuvi d'être pas à la hauteur pour être son mari comme Kunj. Et cela a fini par mettre Yuvi très en colère. Peu de temps après, Yuvi décide de reconquérir le cœur de Twinkle. Après avoir fini de la marier. Mais, Twinkle l'annonce que jamais elle ne sera à lui. Elle sera à Kunj, avant et après sa mort. De plus, même dans une autre vie. Soudain, Yuvi se met en colère davantage. Twinkle en profite pour lui rappeler qu'il ne l'a jamais aimé, il voulait juste se venger. Yuvi commence à s'excuser auprès de Twinkle, en lui disant qu'il a changé, et que maintenant il est fou amoureux d'elle. Twinkle lui, en profite pour dire à Yuvraj qu'il était malade, et il ne pouvait pas aimer quelqu'un en agissant ainsi. Mais, Yuvraj décide quand même de se marier avec Twinkle. Et ça Quoi qu'il advienne. Peu de temps après, Youvraj s'en va pour aller préparer les rituels. Pendant que Kunj était dans le taxi, soudain l'un des pneus est crevé. De plus, le chauffeur n'avait pas de cric pour changer la roue. Alors, Kunj décide de soulever la voiture pour pouvoir changer la roue. Parce qu'il voulait à tout prix arriver à temps pour sauver Twinkle de l'emprise de Youvraj. Malgré les saignements de Kunj, ils avaient réussi à changer la roue de la voiture. Pendant ce temps, Yuvi allume le feu sacré pour pouvoir commencer les rituels du mariage avec Twinkle. Yuvi en profite aussi pour expliquer à Twinkle ce qu'il avait enduré après l'avoir vu se marier avec Kunj. Tout de suite après, Yuvi dit à Twinkle qu'elle va devenir son épouse exactement comme avec Kunj. Mais, Twinkle l'annonce que ça n'arrivera jamais. En dépit de tout, Twinkle avait confiance en elle. Peu de temps après, Youvraj pointe son arme sur Twinkle. Parce que cette dernière l'avait annoncé en aucun cas elle ne va pas l'épouser. Alors, Youvraj menace de la tuer si jamais il ne pouvait pas l'avoir pour femme. Twinkle était très choqué. Malgré tout, elle garde son sang-froid. Ailleurs, Kunj était tellement pressé, qu'il a fini par demander au chauffeur de lui laisser le volant de son taxi. Yuvi lui, en profite pour faire écouter à Twinkle des musiques pour les marier. Pendant ce temps, le taximan aide Kunj sur le trajet. Et Kunj met les vitesses à fond, pour arriver le plus vite que possible au temple. Twinkle lui, en profite pour demander à Yuvi s'il si n'a pas peur que Kunj arrive en ce moment même. Mais, Yuvi fait le malin. Il dit aussi à Twinkle qu'il n'a peur de personne en ce moment. Étant en colère, Yuvraj a fini par faire mal à Twinkle parce que cette dernière n'arrête pas de répéter en boucle dans ses oreilles le nom de Kunj. Peu de temps après, Yuvraj s'excuse auprès de Twinkle. Il décide aussi de devenir comme Kunj, juste pour que Twinkle l'accepte comme son mari. Mais, après le mariage, soudain, Yuvraj attrape Twinkle de force avec son arme pour pouvoir se marier avec elle. Pendant ce temps, Kunj continue à rouler le plus vite que possible, afin d'arriver à temps. Youvi lui, Commence à faire les sept tours autour du feu sacré avec Twinkle. Malgré que Twinkle n'arrête pas de pleurer, Yuvraj décide quand même de continuer les rituels. Soudain, Twinkle l'annonce qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Youvi lui, dit à Twinkle que c'était pas un problème. L'important c'est que lui il l'aime. Youvi en profite aussi pour se moquer de Twinkle. Parce qu'il avait déjà effectué quatre tours, et Kunj n'était pas encore arrivé. Mais il ignore complètement que Kunj se retrouve dans le coin. De plus, il peut arriver d'un moment à l'autre. Peu de temps après, Kunj semble avoir eu un accident. Pendant ce temps, Twinkle en profite pour éteindre le feu sacré de Yuvi. Malgré qu'ils n'ont pas terminé les sept tours. De plus, il voulait aussi lui mettre du vermillon. Ailleurs, Lila n'arrête pas de crier. Elle pouvait ressentir tout ce que Twinkle traverse. Lila était devenue complètement dingue à la maison. Yuvi lui, s'apprête à appliquer le vermillon à Twinkle. Soudain, Kunj arrive. Il donne à Yuvi un coup de bâton dans la main qu'il avait le vermillon. Twinkle était très surpris. Parce qu'elle ne voit pas encore Kunj. Soudain, Yuvi et Twinkle remarquent sa présence dans l'obscurité. Kunj commence à frapper Yuvi encore et encore d'avoir tenté de se marier avec sa femme.